Avec des taux zéro, la monnaie, le cash, devient le refuge de l'épargne au niveau de la plupart des pays développés, et cela est peut-être l'explication des grandes manœuvres qui se préparent dans le domaine monétaire. Bonjour, c'est Pierre Momon, dans cette vidéo, je décrypte ce qui se met à l'œuvre contre notre épargne. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, eh soyez les bienvenus, et afin de ne manquer aucune, aucun des épisodes qui vont venir. Concernant ce sujet et l'ensemble des thèmes dans le domaine du patrimoine, de la finance et de l'économie, bien c'est simple, il suffit de vous abonner, vous avez pour ça l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran, ou alors en cliquant sur le plus PLUS majuscule, vous avez accès au menu déroulant qui vous permet de vous inscrire directement par l'un des liens. Prendre l'épargne des ménages est la dernière solution qui reste à l'État et au système dans son ensemble pour se remettre à l'équilibre. Tout a été essayé, donc on est né aujourd'hui à des taux zéro. Alors, les taux zéro directement, ça permet de resolvabiliser les États, mais l'autre phase des taux zéro, c'est qu'on on spolie les épargnants puisqu'on cesse de, ré, de rémunérer leur épargne et même on leur donne un, un taux de rendement réel négatif puisqu'il y a de l'inflation. Alors, je sais qu'aujourd'hui, au niveau des particuliers, du moins en France, on n'a pas des taux, euh, des taux zéro sur ce qui est obligataire. Euh, à savoir sur les fonds euros des assurances-vie, puisque pour les particuliers en France, l'accès aux obligations d'État, c'est essentiellement par les fonds euros des assurances-vie. On a aujourd'hui des rendements, enfin on aura en 2020 des rendements qui vont être autour de 1%, avec une inflation officielle de 1,5%, et vous avez pu constater que depuis le Covid, au niveau du panier de la ménagère, euh, vos courses, vous les payez 15 à 20% plus cher qu'il y a qu'en début d'année, donc l'inflation dépasse très largement les 1,5%, ce qui veut dire que le rendement réel que vous avez aujourd'hui sur vos fonds euros est extrêmement négatif. Donc ça, les observateurs de ces événements économiques, moi par exemple, mais je ne suis pas seul, il y en a, il y en a beaucoup d'autres, le disent depuis plusieurs mois et même plusieurs années. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'en rendent compte, de plus en plus de ménages se rendent compte de, se rendent compte de ça. Et quelle est la conséquence Eh bien, c'est qu'on assiste à une ruée sur le cash. Puisque euh, je mets de côté les actions qui peuvent être rentables, mais dans des conditions de volatilité euh, extrêmement euh, dissuasives pour la plupart des ménages, qu'est-ce qui reste euh, quand on n'a plus accès à des placements obligataires rentables eh bien il reste le cash, alors le cash certes ça ne rapporte rien, comme l'or ça ne rapporte rien mais l'un et l'autre ont un avantage, c'est qu'au moins ils ne sont pas touchés par le phénomène des taux zéro, donc ils ne sont pas impactés par la politique monétaire et de taux euh, qui est celle euh, que nous connaissons depuis euh, plus que des mois, depuis des années d'ailleurs je me rappelle que j'ai expliqué dans une vidéo qui remonte à peu près à un an je pense euh, qui s'intitulait euh, « taux zéro hold-up chez, euh, ben chez, chez les ménages » ou « hold-up chez les particuliers euh, ». J'expliquais qu'entre le fait que, d'un côté, euh, les, les taux d'intérêt qui, qui s'appliquent aux obligations d'État sont devenus à peu, près, à peu près nuls, voire, quand je dis « à peu près nuls », on est sur beaucoup de maturité on est maintenant à des taux négatifs. Euh, je crois que l'OAT française à 10 ans est encore négative, L'OT allemande est encore un petit peu plus, c'est encore plus fort chez les Suisses. Et à côté, bon, on ne va pas énumérer tout le monde. Et à côté, euh, à côté de, à côté de ça, eh bien, on a euh, également des rendements euh, de l'épargne placés dans ces obligations qui ne viennent négatifs. C'est ce que c'est ce que je viens, c'est ce que je viens de, de vous dire. Donc, quand on matche ces deux choses, eh bien, ça veut dire que c'est tout simplement le sacrifice de l'épargne des particuliers qui, depuis déjà quelques années, finance l'État. Alors comme ça se fait de manière indirecte par le biais de ce mécanisme de, de balancier, ben les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a même beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que le rendement de leur épargne est négatif du fait de l'inflation et, et, et des faibles taux qu'il y a. Mais, mais c'est la réalité. Alors ce dont les gens par contre se sont, sont rendus compte, c'est qu'effectivement euh, les taux sont devenus tellement faibles euh, qu'il eh vaut mieux placer son argent sur, sur, des, sur des liquidités. Euh, qui au moins ne, ne, sont pas, ne sont pas en risque, ou, ou, ou le sont, ou le sont beaucoup, beaucoup moins, et du coup, il, on se trouve dans une situation caractérisée par euh, une, une nasse qui est tombée, qu'on a jetée sur l'épargne des particuliers, et dans cette nasse, il y a un trou, cette trou ce, ce trou s'appelle le cache. Par conséquent, pour les autorités, on va dire les, les gens qui, qui draguent le système, il faut bien, bien entendu mettre fin à ça. Donc il faut supprimer le cash. Et la fuite des particuliers vers le cash ne, ne va faire que s'aggraver ça, que ça au fur et à mesure qu'un nombre de plus en plus grandes personnes vont commencer à mesurer l'hémorragie dont les victimes leur épargne. J'en reviens à, à l'assurance vie, tout simplement parce que c'est euh, en matière d'épargne financière, c'est le véhicule principal des Français, c'est même plus important que les, que les livrets et que l'ensemble des, des, des livrets bancaires, euh, y compris les, les livrets non, euh, euh, enfin, à fiscalité standard, euh, le, on observe que depuis cinq ans, les taux d'intérêt sur la rémunération des assurances vie, donc des fonds euros, ont baissé d'à peu près 3%. Donc 3% de perte sur les taux d'intérêt d'une masse qui représente 1 milliards d'euros, ça veut dire 45 milliards de manque à gagner par an. Ce n'est pas de la perte, mais c'est du manque à gagner. Et ce manque à gagner, au fur et à mesure que, euh, que les taux d'intérêt de la rémunération baissent au point de devenir inférieur à l'inflation, ça devient de plus en plus du manque à gagner. 45 milliards par an, c'est une moyenne. Euh, sur une durée de, de 5 ans, eh bien c'est à peu près ces 200 milliards. Donc ces 200 milliards qui auraient dû, qui devraient aujourd'hui se trouver dans la poche des, des ménages, qui n'y sont plus. 200 milliards, c'est une somme qui est très importante, puisque c'est à peu près c'est 10%. C'est pas tout à fait 10%, on va dire que c'est à peu près 8%, 8 du PIB français. Et pour une part de ces, de ces 200 milliards, ils avaient vocation à aider les retraités à améliorer leur ordinaire, à améliorer leur retraite. Donc c'est une perte de pouvoir d'achat significative. Euh, au niveau d'une partie de la population et de toute manière c'est un appauvrissement de l'ensemble des, des particuliers qui ont l'argent en assurance vie, c'est-à-dire à peu près 40% de la population. Euh, les autorités du système, c'est-à-dire les États, euh, les, banques, les, banques, les banques centrales et les gouvernements en sont bien sûr totalement conscients et la question de mettre fin au cash devient essentielle puisque tant qu'il y a du cash, eh bien, une partie de leur stratégie, euh, enfin leur, plus exactement leur stratégie euh, pour renflouer euh, ou améliorer la solvabilité euh, du, du système, au détriment bien évidemment des épargnants, puisque je vous rappelle, il n'y a que les épargnants qui peuvent, qui peuvent renflouer le système. J'en je, je ai parlé dans d'autres vidéos à, à plusieurs reprises, il faut, faut bien se mettre ça dans la tête il n'y a que vous, au final, qui puissiez remplir le système. Donc, toute la problématique du système, c'est de vous prendre votre argent. Euh, le système donc des taux négatifs était une, une, excellente, une excellente chose pour ça, euh, pas pour nous, bien sûr, euh, mais euh, le poteau rose commençait à être inventé, donc il est urgent de trouver une solution. Alors la solution, eh bien, vous entendez parler depuis, euh, depuis maintenant euh, des mois, peut-être même depuis une bonne année, euh, des crypto-monnaies, euh, officielle, des crypto-monnaies d'État. Et euh, justement, c'est en un effet une des branches de la solution. Plus exactement, c'est une des branches de la pince qui va vous permettre, qui va permettre à, au système de vous prendre votre épargne. Ben, L'idée est tout, est tout simple, c'est de remplacer le cash par de la monnaie cryptée, ce qu'on appelle de la monnaie digitale. Donc ces crypto-monnaies d'État qui sont, je vais vous donner des détails, euh, qui sont euh, dans les réflexions actuelles, euh, bah, principalement euh, de la, de, enfin, des, institu des institutions euh, monétaires mondiales, notamment euh, la Banque des Règlements Internationaux et puis de toutes les banques centrales, euh, c'est ce qu'on ce qu appelle euh, en anglais, puisque tout ça c'est... C'est fait en anglais, évidemment. Tous, tous les textes là-dessus sortent, sortent en anglais, même quand ils sont publiés par des, par des Français. Euh, ça s'appelle euh, les, euh, les, les, les CBDC, euh, ce, qui, ce qui veut dire euh, Central Bank Digital Currency, c'est-à-dire la monnaie digitale émise par les banques centrales. Alors, ce que vous allez découvrir euh, là tout de suite, c'est que ce n'est pas un projet, un projet en l'air et c'est. C'est en ce sens, et notamment pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, puisque probablement vous avez entendu parler de, de ces idées-là. J'ai dû vous dire même il y a quelques mois, je crois que c'était au début de l'été, que le patron de la banque... De... De la Banque de France, euh, M. Villeroi de Gallo euh, avait euh, expliqué, j'avais entendu ça dans une émission à BFM, euh, qu'il euh, bah, qu allait falloir que la Banque de France étudie ça. Bon, en fait, c'est beaucoup plus, beaucoup plus avancé que ça. Il y a eu très récemment un document, très récemment, je crois, il y a quelques jours, euh, un document qui est sorti, euh, des, euh, qui est sorti des, des mains de la Banque des Règlements Internationaux. Ce document, c'est une étude on veut dire une étude de faisabilité préalable, euh, qui s'est faite sous l'égide de cette BRI, le Banque des règlements internationaux, et euh, auquel ont collaboré, euh, tenez-vous bien, la Banque centrale des États-Unis, la Banque fédérale, centrale fédérale des États-Unis, donc euh, la fameuse Fed, la Banque Centrale Européenne, euh, la Banque, euh, la Banque Centrale Japonaise, la Banque of England, donc euh, la Banque Centrale euh, Britannique, euh, la Royal Bank of Canada. Et n'oublions pas une banque centrale très importante, même si c'est la banque centrale d'un tout petit pays, c'est la banque centrale de Suisse, puisque la Suisse est, la, le franc suisse est une monnaie les plus importantes du monde. Alors vous allez me dire qu'il qu manque la, la Banque de China. Ben oui, c'est que ben, la Banque of China, les, les Chinois n'ont pas tenu à s'associer à, à, cette, à cette œuvre commune. Euh, il faut savoir qu'ils euh, enfin, l'ont annoncé, euh, ils n'en font pas mystère, ils travaillent euh, sur la mise au point d'un crypto donc une, une monnaie cryptée euh, purement, purement chinoise, ce qui est intéressant, ça donne une idée de, de, de ce que nous promet euh, cet avenir monétaire, que l'on souhaitait, enfin quand je dis « on », c'est euh, la BRI et compagnie, euh, que l'on souhaitait euh, un avenir de, de coopération mondiale, on voit bien qu'il y aura très probablement une lutte entre la monnaie chinoise et, euh, les, et le club des autres monnaies cryptées. Mais ça, on verra ça plus tard. Étude de faisabilité, euh, bien, 10 questions à se poser. Parce que pourquoi faire une étude de faisabilité euh, pour, pour sortir des, des monnaies cryptées Techniquement, on sait le faire. Il y a les monnaies privées, à commencer par le fameux Bitcoin, l'Ethereum également, qui est bien connu, ont déblayé le terrain. Donc on sait que c'est basé sur le système de la blockchain. Bon, ça, maintenant, il n'y a plus de mystère. Du point de vue technique monétaire, on est tout à fait capable, très rapidement, de les sortir. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est de mettre au point une sorte de compatibilité, de convergence technique, euh, au niveau mondial donc au niveau au moins des, des pays dont je, dont je vous ai parlé pour que ces monnaies pour qu'il y ait une harmonie entre ces monnaies euh, on, ait, on, on va lâcher le mot qu'on ait un système monétaire mondial basé sur les crypto-monnaies qui fonctionne ça veut dire cela, autrement on n'a pas besoin de se réunir entre pays pour, pour réfléchir sur la, la mise au point de monnaie, de monnaie numérique ça, ça on sait, ça on sait, Désormais on sait le faire donc ce rapport, ce rapport indique clairement, ne donne pas de date, donc c'est important, donc ça veut dire quand même qu'on n'est pas, pas dans la dernière ligne droite, mais le rapport indique clairement que mais maintenant les pays, les banques centrales qui ont participé à, cette, à la rédaction de ce document, bien vont se mettre à travail, au travail pour mettre au point leur propre crypto-monnaie. Donc c'est désormais, c'est le projet, il est, il est public. On va vers des crypto-monnaies, et je pense assez rapidement. Alors, ce qui est important, je, je, je reviens là-dessus, je, je viens de le dire, mais c'est important, ça, ça va me permettre d'ailleurs d'introduire de, la deuxième partie de cette vidéo. Ce qui est important, c'est donc cette, cette notion d'harmonie, de, de pourquoi on se réunit, c'est parce qu'on veut faire des monnaies qui soient compatibles entre elles. Donc, on introduit la notion d'un système monétaire, et ça tombe bien le système monétaire, vous le savez, il est à bout de souffle. J'ai fait là-dessus 145 000 vidéos, et puis il n'y a, a pas de moi qui parle, qui parle de ça. On en parle, je ne crois pas qu'on en parle beaucoup sur les, sur les médias officiels. Euh, C'est quelque chose qui fâche énormément, il ne faut pas trop le dire. Bon, maintenant, heureusement, on n'est pas encore en dictature. Euh, et on a, nous, les citoyens, on a la possibilité de s'informer autrement. Par exemple, les vidéos que je fais à ma modeste échelle, mais que nous sommes quand même assez nombreux à faire, donc du coup ça commence à faire pas mal de bruit euh, et puis il y a des organes beaucoup plus importants que les youtubeurs, hein. euh, il y a quand même des, des vidéos, enfin des chaînes internet qui ont, euh, qui ont, des, qui ont des moyens euh, qui, parlent, qui parlent de ça, ce qui veut dire qu'une part de plus en plus importante de la population c'est que on arrive à l'épuisement du système monétaire actuel, que ça va se faire certainement euh, avec perte et fracas et, et, et qu'il faut maintenant euh, se dépêcher de mettre au point la suite, c'est-à-dire de définir. Alors la deuxième, la deuxième partie de, de la vidéo, la voilà, est-ce que vous vous rappelez de Madame, de Madame Cristalina Georgiva Je vous ai parlé de Madame Cristalina Georgiva il y a, je crois que c'était en début d'été. Cette dame, c'est la nouvelle directrice du FMI, qui a succédé à Christine Lagarde qu'on a aujourd'hui à la DCE. À la et euh, Mme Georgiva avait euh, dit au début de l'été, dans un des discours qu'elle qu avait fait devant le, le, le comité des, des sous-gouverneurs de, du FMI, euh, puisque cette, cette dame est donc directrice du, du FMI, et qu'un directeur du FMI euh, a pour métier notamment de faire des discours euh, de, de politique, de, euh, de stratégie euh, à ses troupes, c'est-à-dire euh, aux aux autres super dirigeants du FMI, qu'on appelle les, les sous-gouverneurs ou les gouverneurs, je ne me rappelle plus, je crois que c'est les, les sous-gouverneurs. Et dans ce discours, elle, elle, annonçait enfin, elle émettait plus exactement, elle l'idée euh, bah, qu'il fallait penser à euh, un recette. Voilà, c'est le fameux reset. Elle avait employé le terme de reset, il me semble à plusieurs fois dans ce discours, je vous en avais parlé en vous disant qu'elle n'employait pas le terme de reset monétaire, mais que le reset c'était au bas mot euh, un reset de l'économie, et quand le reset de l'économie, euh, et surtout quand ça sort de la bouche du directeur, donc de la directrice du FMI, ça ne pouvait qu'avoir un aspect monétaire, et que clairement le principe du reset monétaire était maintenant officiellement posé. Alors, et qu'il fallait bien sûr prendre ces déclarations tout à fait au sérieux. Il fallait y voir un, un indice de ce qui allait se passer. Pas, C'est pas comme ça, il y a des idées en l'air qui qui sont émises, Enfin, euh, c'est pas Macron, euh, Madame euh, le, le, la directrice du, du FMI, euh, ni, euh, ni un homme politique français comme on en a depuis, depuis longtemps. Lorsque, lorsque ces gens-là parlent, euh, c'est pour annoncer des choses qui vont avoir lieu. Donc il faut écouter sérieusement ce qu'ils disent. Eh bien Madame euh, Madame Christelle pour les Amis, euh, vient de ça date du 15 octobre, euh, vient de faire un nouveau discours devant les mêmes personnes, dans lequel dans elle se livre à une longue analyse, euh, plus exactement un, un long tableau, une longue présentation de la situation actuelle du monde du point de vue économique et financier, avec bah, toutes les difficultés qu'il y a, et elle met bien sûr surtout l'accent sur les problèmes qui naissent qui sont nés de l'endettement euh, excessif et et, et aggravée par le Covid, euh, et elle, elle indique notamment qu'à l'issue de la crise du Covid, enfin en tout cas à l'issue de l'année 2020, euh, ce qui ne sera pas forcément l'issue de la crise du Covid, eh bien euh, on aura, pour les pays développés, un, moyen, un endettement de 125%, notez que c'est bien vu, puisque dans le cas de la France, euh, on y sera, hein, c'est ça, pile poil euh, Pour les pays, euh, les pays émergeurs, on sera à 65%, et pour les autres, pour les pays qu'on appelle pauvres, hein, comme tu pas semblant de trouver émergent, on sera à 40%. Que cet endettement est évidemment insoutenable, puisque 40% pour des pays pauvres, c'est une catastrophe. Pour des pays riches, ça ne serait pas, mais pour des pauvres, c'est une catastrophe. 65% pour des émergents, c'est très lourd. Et 125% pour des pays riches, c'est également une catastrophe. Donc, ben, logique, euh, Madame euh, Georgie, Georgie c'est logique, il faut, euh, il faut mettre fin à ça. Et elle, elle annonce, elle, elle envisage tout un tas d'actions classiques, la restructuration des dettes, etc., etc. Mais là, quand on commence à parler de restructuration des dettes et qu'on est, et qu on parle de ça au niveau mondial, puisqu'on a cité toutes les catégories de pays et qu'on est directeur de FMI, eh bien, euh, ça annonce des choses d'ampleur planétaire. Elle emploie l'expression à moins deux reprises dans son discours que, que j'ai lu sur le site du FMI. Je, je vous invite d'ailleurs à à vous y rendre, Bon, le discours est un peu enfin il est traduit en français, donc euh, on comprend. Il faut bien sûr lire, euh, lire ce qui est écrit, c'est informatif, et puis également lire ce qui est en creux, ce qui est entre, entre les lignes. Elle emploie au moins à deux reprises le terme de nouveau Bretton Woods. Alors, pour ceux qui euh, ne connaîtraient pas bien euh, l'histoire économique et l'histoire financière euh, de notre époque, Bretton Woods, c'est à Bretton Woods, donc aux États-Unis, qu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale a été mis en place le nouveau système monétaire mondial, puisque la guerre avait absolument tout détruit, tous les pays étaient ruinés et couverts de dettes, à l'exception des États-Unis, qui étaient le, le créancier du monde, puisqu'ils n'avaient été ni bombardés, ni occupés, et ils avaient financé un peu tout le monde. Euh, donc ça allait très bien pour les États-Unis, mais ça allait très mal pour tout le monde. Donc on a, on a décidé, écoutez bien, on a décidé d'annuler les dettes non, à Bretton Woods, et on a mis en place un nouveau système de facto basé sur l'or puisque le système était basé sur le dollar mais qui lui-même était convertible en or à une, à une parité convenue à l'avance qui était 35 dollars, j'ai déjà parlé plusieurs fois de, de cet aspect historique important et euh, eh bien, pour toute personne qui s'intéresse à l'économie Bretton Woods ça veut dire nouveau système monétaire donc ce que nous annonce euh, madame Cristalina c'est que ce que nous annonce madame Cristalina eh c'est qu'on va assainir la situation, on va remettre les choses en ordre et que les épargnants vont payer. Alors elle ne dit pas directement que les épargnants vont payer, mais Bretton Woods ça veut dire annulation des dettes, remboursement, remboursement de dettes et annulation d'autres, enfin c'est une, une, une annulation massive de dettes, euh, l'annulation des dettes ça veut dire annuler les créances des épargnants, puisque les dettes des uns sont les créances des autres, hein. vous savez que la comptabilité la c'est en partie double, euh, donc la dette de l'État français par exemple c'est pour partie euh, des créances détenues par des banques internationales et pour partie euh, lourde d'ailleurs des créances détenues par les épargnants français à travers les fameux fonds euros bon à partir du moment où on annulerait toute ou partie de cette dette il y aurait des institutions financières qui se retrouveraient sans rien de toute façon comme elles sont déjà plus ou moins en faillite les banques euh, confirme les vidéos que j'ai fait là dessus les banques sont en faillite hein, puisque le, le fait d'être soutenu à coût de milliards d'euros, enfin de milliers de milliards d'euros par la BCE, si ce n'est pas une faillite, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, les épargnants ne sont pas en faillite. Donc ceux qui, au final, vont, vont payer, ce sont les épargnants. C'est eux ou personne. Et comme il n'est pas possible que personne ne paye... Donc on en revient à la problématique que j'ai exposée au début de cette vidéo. Au premier point, il va falloir bloquer l'épargne des épargnants pour qu'ils ne puissent pas soustraire cette épargne à la radia qui va être faite dessus. Comme tout est déjà bloqué, la seule chose qui est, ne soit pas bloquée, tout est bloqué ou bloquable exactement, tout est bloquable, pas bloqué. Encore, la seule chose qui, pour l'instant, ne soit pas bloquable, c'est bien le cash. Eh bien, on va supprimer le cash. Et bonjour les, euh, les centrales banques. Digital currency, c'est là qu'elle qu ressort et c'est là qu'on voit la, la convergence entre ces deux choses dont je viens de vous parler. Conclusion, conclusion on, va, on va venir fort. Et il faut, il faut accepter de regarder cet éléphant qui arrive sur nous et se préparer pour, pour l'éviter. Alors, comment faire Alors en amont, ben en amont c'est politique. Euh, la, la seule façon euh, d'avoir une action en amont, c'est de, que des décisions politiques aillent à l'encontre de cela. Bon, Cela dit, en matière de, euh, de résolution de, de dette mondiale excessive, il n'y a jamais d'autre solution que la spoliation des épargnants. Euh, alors, on peut toujours imaginer que, il y aurait des, une sorte de prise en main citoyenne de ce problème euh, qui bien sûr se traduirait euh, par, au niveau, euh, niveau des urnes, par des changements politiques euh, et qu'on cherchait euh, ben, disons probablement des, des palliatifs euh, pour éviter ce qui commence à poindre. Moi, mon rôle, bien sûr, ce n'est pas, pas de faire de la politique. Mon rôle, c'est d'apporter un éclairage libre et c'est d'ailleurs la raison d'être de ma chaîne YouTube et puis maintenant de, de, mon, de mon blog, euh, d'apporter aux particuliers un éclairage libre pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qui se passe et leur donner également des, info, des informations et des capacités à trouver des solutions et à mettre en place ces solutions. Donc je ne, je ne vais pas sortir de ce rôle dans cette vidéo, je vais vous indiquer ce qui me paraît moi évident en matière de préparation. Eh bien, vous avez compris que ce qui euh, se prépare, ça consiste au niveau de chaque pays, en tout cas d'un certain nombre de grands pays dont, dont nous sommes à travers l'Union européenne, euh, ça consiste à nous enfermer, euh, à enfermer dans notre, notre finance et une part de notre liberté à travers, à, à travers une monnaie qui, qui, serait, euh, qui serait devenue... Euh, qui ne serait plus du cash. Ça devient donc, en tout cas, à enfermer dans un premier temps notre épargne pour nous prendre ce qu'il faudra nous prendre. Et la seule façon d'échapper à un enfermement au niveau national, eh c'est de se décadrer et de passer au-dessus, donc de se positionner au niveau international. Et à partir de là, on empêche l'État du pays dans lequel on vit de concentrer entre ses mains tous les pouvoirs financiers qui lui permettent non seulement de contrôler notre épargne et de l'appliquer autant qu'il le voudra, mais également qui lui permettent de, de contrôler nos vies, puisque à partir du moment où toutes les dépenses que vous ferez au quotidien seront des dépenses qui seront tracées, parce qu'il ne faut pas oublier que les crypto-monnaies, la, la blockchain, c'est du traçage, c'est du traçage permanent à partir du moment où toutes vos dépenses seront tracées, il y aura quand même un gros souci sur la liberté de citoyen. Alors, bon, là, on dépasse l'aspect purement économique de, de la chose et donc on dépasse le cadre de, mes, de, de mon domaine d'intervention. Euh, bien évidemment, cela, euh, je l'espère, ne se fera pas comme ça et, et euh, les, il y aura un poids euh, des citoyens qui devra être mis en œuvre qu'on ce que je viens de dire. Euh, avant de parler de, de ce qui est de mon ressort. Euh, Est-ce que les citoyens sauront se mobiliser pour ça Je n'en sais rien. En tout cas, du point de vue financier, qui y ait une mobilisation citoyenne ou pas sur les aspects politiques, du point de vue financier, tant qu'il sera possible de, de déporter à l'international son épargne, il y aura des solutions. Alors, malheureusement... Beaucoup de Français bornent leur analyse à la dimension immédiate de leur environnement. Et on va dire la dimension la plus grande de leur environnement euh, on va dire naturel, euh, spontané, c'est le niveau national. Malheureusement, dans un cas comme celui que je suis en train de vous, de vous dépeindre, quand le niveau national euh, devient un piège, il n'y a pas d'autre solution que de passer de dessus. Alors dans le, dans le lien sous cette vidéo, enfin dans cette sous cette vidéo j'ai mis un lien et, un, et ce lien vous amène à un sondage qui euh, ben, dans lequel je vous demande de vous exprimer à travers quelques questions sur l'intérêt que vous avez pour des solutions basées sur l'international qui vous permettront de vous prémunir contre ce qui est en train de se préparer. Donc dossier placement, ce n'est pas réservé aux riches. Toute personne qui a des placements peut opter pour des solutions qui seront internationales. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et surtout qu'elle vous a plu. Dans ce cas, allez-y, levez le pouce, c'est très important pour la, pour la chaîne. Partagez, c'est également important pour la chaîne. Commentez, voilà, c'est important, important pour moi également. Ça permet de créer un échange qui, qui nous permet à tous d'avancer dans, dans la réflexion. Euh, et puis, qu'est-ce que j'allais dire Et puis, puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et maintenant, je sais ce que je vais vous dire, puis il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo.